Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Cette semaine, on parle avec un groupe communautaire qui demande un service de dialyse à Chéticamp. Présentement, les patients qui ont besoin du traitement doivent voyager jusqu'à Sydney ou Inverness. Selon le gouvernement, il n'y a pas assez de patients ici pour ouvrir un centre de dialyse. Mais pour ceux qui vivent en région rurale, ce n'est pas une question de chiffres, mais de qualité de vie. Voici mon reportage. Les suètes 20 forts caractéristiques de notre région au nord du Cap Breton sont particulièrement dangereux sur la route. Pas facile de voyager au moins 45 minutes pour se rendre à l'unité d'hémodialyse d'Inverness trois fois par semaine. Selon Janet Aksurowski, qui a commencé son traitement à Sydney avant de trouver la place à Inverness, c'est un effort énorme qui marque le début d'une journée organisée autour du traitement. C'est quatre heures, mais c'est peut-être plus long que quatre heures parce que si la machine, a l'arrêt pour un problème, pour commencer, le temps qu'ils ont arrêté, pour commencer. Fait que des fois c'est quatre heures, quatre heures et quart, Et après ça c'est le voyagement qui est très long aussi. S'il y a du trafic, c'est dur. Puis là ta faim, parce que moi je mange rien durant la journée. Fait que quand j'arrive le soir, j'ai faim. Parce qu'on n'est pas conseillé de manger euh, avant le dialyse, parce que ça peut nous faire euh, vomir. Puis, on a des pertes. Moi, des fois, je perds conscience. Mon bras de je descend trop bas, puis je perds conscience. Avec les risques d'évanouissement, la conduite n'est pas idéale. À Chétiquan, il y a le service de taxi Lacabi qui est payé. Pour diminuer les coûts, c'est une amie de Janet qui l'amène à l'hôpital. Mais il y en a qui font le voyage tout seul. L'hiver, c'est très épeurant quand il y a des suites, des tempêtes de neige. Il faut y aller. On n'a pas le choix si notre vie dépend de ça. Je me ferme les yeux la plupart du temps. Selon Darlene Doucet, qui accompagnait son père en ville pour les traitements et qui mène le groupe demandant les services à Chétika, l'aspect linguistique est aussi très important. Moi, je considère mon père parfaitement bilingue, aussi confortable en anglais qu'en français. Mais lorsqu'il a tombé malade, il a tombé à sa première langue. Puis on allait, on allait au médecin à Sydney, le médecin lui demandait des questions, puis il répondait. Puis je m'apercevais qu'il n'avait qu pas compris la question pendant sa réponse j'ai demandé la question en français, ah, sa réponse changeait. Dans le soin de santé, c'est important de bien comprendre les questions et bien comprendre la réponse parce que ça change les soins. Puis à Chétican, on devrait avoir des services en français, particulièrement d'un côté de santé, parce que c'est essentiel. Une porte-parole du département de santé et bien être de la Nouvelle-Écosse dit qu'un centre de dialyse n'est pas présentement envisagé pour Chétican, mais que les patients ont accès au traitement à la maison. Le patient dialysé et ou un proche peut suivre une formation d'une semaine pour la dialyse péritonéale ou six semaines pour l'hémodialyse avant de recevoir l'équipement à la maison. Le gouvernement couvre aussi le coût du système d'eau et d'électricité nécessaires pour faire fonctionner la machine. Mais d'après ceux qui ont fait l'expérience, ce n'est pas la bonne solution, surtout avec le risque d'infection et le manque de garde malade pour assister le patient. La mère de Sylvia Lelièvre recevait le traitement de dialyse péritonéale à la maison vers la fin des années 80. Selon les proches des patients, le risque d'infection et le manque de support médical font que le service à la maison a peu changé depuis. Nous autres, avec les quatre de nous autres impliqués, c'était pas facile, mais c'était quand même faisable. Mais je ne voudrais pas voir quelqu'un obligé de faire un tel système parce que c'est presque inhumain. C'est vraiment exigeant. C'est une très, très grande responsabilité de la part de toute la famille. Pour elle-même, c'était sa sauvation, mais pour nous, c'était presque notre destruction. Parce que c'était rigide, c'était nécessaire, et puis on, on tenait sa vie dans nos mains. C'était presque impossible de pouvoir comprendre la responsabilité qui est attachée à tout ça. Le gouvernement installe un centre de dialyse avec un minimum de six stations qui pourraient traiter entre 24 et 36 personnes. Dernièrement, le nombre de personnes qui ont besoin du service à Chétiquan et alentour varie entre 2 et 4. Ce sont des chiffres qui peuvent augmenter avec le vieillissement de la population. Mais selon David Landry, directeur du programme Renal de Santé Nouvelle-Écosse, il faudrait plus de patients et de personnel pour faire un tel financement. We, t we typically um, build in sixes and twelves going forward. Way back in the past, they had done some smaller units, but to that point, uh, during intermittent times where there may be patients or not patients, sometimes we had trained staff. We've only had one or two examples in Nova Scotia in the past, and uh, we would have staff trained and no patients. Or we have patients requiring a service in the community, and we couldn't find staff or keep them trained when there were vacancies that came up. Donc, c'était un service intermittent. Donc, bien sûr, comme un programme, nous voulons être confiés, tant que nous pouvons, que nous pouvons donner un service en cours si vous allez initier le traitement. Le Comité communautaire propose au gouvernement d'installer moins de machines si nécessaire et de financer le système d'eau d'un centre de santé au lieu de financer le système d'eau de chaque individu qui recevrait le traitement à la maison. Surtout parce qu'il y a déjà un hôpital et une maison de retraite à Chétiquan, qui offre aussi des soins aux communautés voisines comme Magret et Place en -Baye. Selon le groupe qui demande des services de dialyse à Chétiquan, l'expansion du foyer Perficet serait une bonne opportunité pour y installer des stations de traitement. Mais le gouvernement provincial n'a toujours pas accepté la demande de fonds pour faire les agrandissements, qui a été présenté en 2015. Vous pouvez nous écrire au chne.tv à Merci d'avoir regardé!